avec nos réseaux sociaux, twitter, instagram, facebook, la page facebook, et je vous rappelle en dernier lieu que nous avons un live tous les mardis soirs de 21h à 22h. Musique Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de ce mois de janvier, et eh bien plutôt des bonnes choses. Hein. De toute façon, cette année 2020 va être bonne pour vous, hein. je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, et si vous ne les avez pas encore regardées, allez-y. Euh, donc on commence l'année avec un soleil en capricorne qui est dans un secteur... Euh, euh, un secteur assez euh, sympathique de votre thème parce qu'il gère votre environnement. Hein, l'environnement professionnel, l'environnement privé, c'est-à-dire les frères, les sœurs, les voisins, les cousins, enfin vous voyez, toute la petite parenté et les gens qui gravitent autour de vous. Et avec le soleil, bien évidemment, euh, ce domaine est, est éclairé, c'est-à-dire vous allez y trouver euh, certainement matière à euh, vous sentir euh, en phase euh, avec, euh, avec ces personnes et que euh, même euh, plus qu'en phase, c'est-à-dire que vous aurez l'impression un petit peu d'être au-dessus d'elles, euh, de les dominer d'une manière ou d'une autre, mais sans volonté de domination, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, euh, mais euh, peut-être vous direz que vous êtes mieux lotis qu'eux, hein, c'est possible, il y a toujours plus malheureux que nous hein, de toute façon, euh, ou plus heureux. Euh, et ça le Scorpion, est très conscient de ce genre de choses, alors que d'autres signes ça leur passe au-dessus de la tête. Euh, toujours est-il que donc le... vous aurez également la possibilité de rajouter une corde à votre arc, hein? peut-être c'est une idée qui va vous traverser la tête comme ça, de vous dire et si je faisais ça en plus de ce que je fais actuellement, eh bien peut-être que je j'aurai un petit peu, je gagnerai un petit peu plus d'argent. Après le 20, le soleil sera en verso, et alors là, bon ça va être un petit peu plus compliqué pour le premier er décan parce qu'il sera en dissonance le soleil avec uranus et que un problème intime, familial parfois, ou qui concerne votre maison et que vous connaissez, qui dure depuis des lustres, va de nouveau être mis au premier plan mais je pense que c'est une des dernières fois, hein, euh, parce que Uranus là va reprendre de la vitesse et va même euh, arriver jusqu'au second décan euh, du Taureau, donc le premier décan aura quasiment terminé sa dissonance avec Uranus, qui n'a pas dû être piqué des verres. On en vient à Mercure, hein, votre planète du mental, euh, et euh, du travail, de la vie quotidienne, enfin bon, elle, elle gère plusieurs domaines parce qu'elle gère deux signes, hein. elle gère les Gémeaux et elle gère la Vierge. En conséquence de quoi? Alors Mercure va être également en Capricorne, euh, puisqu'elle accompagne le soleil, et c'est tout bon hein, pour vous aussi, pour vos relations avec l'entourage, vos relations avec vos proches, et la communication. Hein. Par exemple, si vous êtes dans un secteur de communication où les échanges sont importants, commerçants par exemple, euh, tous les métiers hein, euh, où on a euh, des clients, euh, bah vous serez euh, assez liant, vous saurez euh, dire exactement ce qu'il faut, trouver les mots pour convaincre, euh, vous serez euh, plus euh, convaincant encore que vous ne l'êtes d'habitude, peut-être parce que bah, vous vous exprimerez mieux et plus facilement. Hein. Euh, ça ne veut pas dire que vous parlerez beaucoup, hein, parce que vous n'êtes pas un grand bavard euh, vous le Scorpion, mais vous direz vraiment l'essentiel et vous trouverez, comme je vous le disais, les bons mots euh, qui, qui résonneront bien dans les oreilles de, de vos interlocuteurs, hein. donc vous serez absolument parfait dans le domaine des échanges tant que mercure sera en capricorne, mais elle va passer comme le soleil, elle va passer au Verseau à partir du 17, donc trois jours avant le soleil, et donc former le même aspect euh, dissonant avec uranus que vous connaissez bien, alors on peut peut-être vous surprendre en vous disant quelque chose, ça vous rappellera des mauvais souvenirs, ou alors vous aurez tout simplement une pensée où vous allez anticiper une situation qui n'arrivera pas forcément d'ailleurs, une situation de rejet, une situation où vous pourriez vous sentir comment dire... Diffé euh, différent des autres, pas comme les autres, pas accepté, euh, vous voyez? Euh, tout ce qui est du registre euh, d'Uranus, mais comme euh, Mercure est très rapide, ça va durer une journée! Hein. C'est vraiment euh, quelque chose que vous n'aurez pas euh, à supporter très longtemps et pour les raisons que je vous ai dites euh, tout à l'heure. On en arrive à Vénus euh, euh, votre planète d'amour et d'argent, alors elle commence le mois en Verseau, hein, euh, mais elle a passé les, les dissonances, hein, c'était en décembre, donc euh, elle va concerner le milieu euh, et la fin du 2e décan et le 3e décan. Bon, Vénus en Verseau c'est votre secteur 4, euh, c'est un secteur important de votre thème qui gère la maison, la famille, le passé, l'éducation, enfin vous voyez tous ce, ce, ce, ces domaines. Et bon, Vénus étant une bonne planète a priori, euh, donc peut-être qu'il y aura une réunion familiale, peut-être que vous allez euh, euh, revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, rencontrer un ex même, euh, ou une ex... Euh, euh, bon, Vénus va euh, vous parler du passé pour certains d'entre vous, hein, pas pour tous. Euh, mais elle peut aussi vous parler de la maison, euh, d'une nouvelle décoration peut-être, que vous allez changer un meuble ou deux, que vous allez repeindre une pièce, enfin bref, vous allez vous créer une maison encore plus cosy, encore plus, vous euh, voyez, un nid euh, protecteur. Après le 13, Vénus occupera les Poissons et sera en totale harmonie avec vous. Hein. Je dirais même peut-être en osmose. Hein, il y aura des, des couples qui se sentiront euh, vraiment euh, fusionnels hein, pendant deux trois jours. Ça va pas durer, mais vous savez l'amour, il est fait de comme ça de moments. Hein, c'est pas tout le temps, mais c'est des moments comme ça où tout d'un coup il y a une espèce de fusion euh, comme ça entre les âmes et entre les corps qui fait que hop. Euh, ça repart! Hein? Peut-être que vous allez pas repartir sur de nouvelles bases, mais redonner un petit coup de booster à votre couple. Et bon, il se peut aussi, si vous êtes célibataire, que quelqu'un vous plaise, hein? que vous croisiez quelqu'un en vous disant « oh là là, j'aimerais bien lui ou elle, il me plaît, etc. ». Bon, est-ce possible? Est-ce impossible? On ne sait pas, hein? avec Vénus en Poissons c'est toujours euh, très euh, dans le vague, c'est très euh, parfois dans l'illusion aussi, donc euh, méfiez-vous! hein. Musique On en vient à parler de votre planète maîtresse, hein? Mars, euh, qui gère évidemment votre volonté, votre détermination, votre inflexibilité, et vos énergies de toute nature. Donc mars va être dans votre deuxième secteur, va être en sagittaire. Elle est plutôt bien, elle est dans un signe de feu donc qui lui convient, euh, mais ce secteur 2, ma foi, euh, il est euh, à, à plusieurs... Euh, il va dans plusieurs directions. Euh, soit ça va être des questions d'argent hein, qui vont être euh, une contrariété, parce qu'avec Mars on a souvent des contrariétés, vous aurez quelque chose à payer en urgence dans, dans certains cas, euh, bon ce sera pas euh, forcément euh, un moment, parce que ça va être juste un moment, hein, mais ce sera pas forcément un moment euh, très amusant, on hein, va dire. Euh, vous pouvez aussi à, avoir des besoins sensuels, des besoins Affectif beaucoup plus important et auquel vous accorderez beaucoup d'importance, et euh, si l'autre n'y répond pas euh, dans l'immédiat, vous ne le vivrez pas bien non plus, hein, euh, vous aurez l'impression qu'on qu vous frustre. Bon, je dis bien l'impression, hein, parce que ce ne sera pas forcément vrai, mais peut-être que vous demanderez trop. Il hein, y, y a une notion de, de demande un petit peu euh, insatiable hein, avec euh, un, un mars en sagittaire, donc euh, ne vous étonnez pas si vous vous sentez frustré, ça viendra du fait que non pas que l'autre vous donne pas assez, mais que vous, vous lui demandez plus que ce qu'il ou elle peut euh, donner. Maintenant au niveau de la forme, il n'y a pas de problème, hein, vous serez résistant à, à tous les microbes, à tous les virus, et donc bon, je ne pense pas qu'il euh, y aura une espèce de d'égalité, vous voyez, de, euh, de stabilité euh, finalement dans, dans votre forme euh, et c'est confirmé d'ailleurs euh, par euh, les autres, euh, par les planètes en, en Capricorne. Merci de votre attention, j'espère vous retrouver très bientôt sur notre chaîne. Euh, vous pouvez, si vous voulez encore plus de détails, consulter mes horoscopes sur rtl.fr, sur le Figaro TV magazine ou alors vous appelez le 3210. À très vite! Mm.